Salut à tous, c'est le Dr Fille qui revient faire un petit tour en mode vite fait mal fait, donc toujours mal sonorisé, toujours mal filmé, toujours avec un papier peint légèrement daté. Euh, Aujourd'hui, je voulais vous dire un mot sur le média. Et je vais essayer de mettre en évidence quelques trucs à ce sujet. Comme toujours, je vais avoir les yeux qui passent de là jusqu'à ici, parce que c'est que j'ai mes notes. Euh, donc d'abord, pour votre info, il faut que vous sachiez que je suis socio. C'est-à-dire que j'ai souscrit des parts pour aider à ce que le média se monte. Et jusqu'ici, et comme pas mal de sociaux, j'ai évidemment des critiques à faire, mais pas tant que ça, et j'aimerais partager mon point de vue sur les événements qui se sont empilés depuis l'affaire audreau qui est devenue l'affaire Noël Mamère, qui est devenue l'affaire Philippetti-Morel, je sais pas quoi, euh, qui est devenue l'affaire Kirpac, et qui deviendra sans doute bientôt encore une autre affaire euh, très grave et très inquiétante, vous vous en doutez, là, on a tous très peur. Euh, parce que voilà, vous autres, Français de base, euh, que vous soyez de gauche ou de droite ou du parti majoritaire des « de toute façon, ils se foutent bien de notre gueule euh, », il est clair que ce qui doit mobiliser votre attention en ce moment, c'est évidemment ce qui se passe dans un média alternatif dont l'audience du JT n'a jamais dépassé 100 000 personnes. Euh, voilà, c'est ça le plus important. La CSG, on s'en branle, les APL, rien à foutre, la NCC, SNCF, les ordonnances, bof, la pauvreté de l'oport, pfff le chômage endémique, l'explosion des travailleurs pauvres, les infrastructures qui se barrent en sucette, le libre-échange qui nous défonce tous, la course aux armements en Europe, les gentils et les méchants qui se battent en Syrie, au Yémen, au Kurdistan, tout ça, on s'en cogne bien sûr, parce qu'il suffit de regarder les brèves qui pullulent sur Twitter ou dans les files de news, il n'y a rien de plus important que de dire à quel point aux médias, oh, qu'est-ce qu'ils sont méchants, c'est vraiment des guignols. Donc voilà, on y est à peine un mois après le démarrage de la diffusion des programmes du Média, et eh bien voici venu le temps où les troupes de choc de, des médias mainstream nous collent devant les yeux l'oculaire de leur machine à répéter qu'il n'y a pas d'alternative à part eux. Alors pour ne pas se laisser prendre les doigts dans la machine à buzz, on va prendre un peu de recul. Je vais vous donner trois exemples, et je vais vous expliquer après pourquoi je vous en parle. Premier exemple, c'est quand Harakiri, publiait en novembre 1970, sa fameuse une « Balle tragique à Colourbet, un mort » à l'occasion du décès du général de Gaulle, il y avait une bronca de personnes bien sous tout rapport qui clamaient à qui veulent entendre que ce journal fait par des salauds sans âme ne méritait pas mieux que le pilon. Et Arakiri fut interdit de parution. Alors après il est reparu, il s'est appelé Charlie. Ah ouais, ce Charlie-là, euh, ce Charlie qu'on a tous été, hein, il y a plus ou moins de ça une grosse poignée de moi. Et donc voilà, d'un seul coup, on a tressé des lauriers aux héritiers de ces salauds sans âme au nom d'une liberté de caricature chèrement acquise. Deuxième exemple. Quand AF1 a été privatisé en 86 et qu'il est passé sous le contrôle du bétonneur Bouygues, son présentateur vedette de l'époque, le regretté Yves Mourosy, a montré à l'image sa façon de penser cet événement en arborant un casque de chantier, qui soulignait, on ne peut plus clairement, qui était désormais le patron et qui dictait désormais la ligne éditoriale. Aujourd'hui, la chaîne de Bouygues s'abstient férocement de dénoncer les dérives des chantiers de brigue quand par exemple le bétonneur est condamné pour travail dissimulé de 460 salariés polonais et roumains sur le chantier hyper coûteux, hyper en retard et hyper inutile de la centrale nucléaire dite EPR de Flamanville. Quand Mediapart est créé en 2008, ce support d'information 100% en ligne, aujourd'hui on dirait « pure player » en bon français de France, est décrié par de nombreuses personnes, dont l'inoxydable Alain Mainc à la main, qui est un ancien comparse d'Edouis Plenel et Jean-Marie Colombani, lorsque ce trio était arrivé aux commandes du journal Le Monde en 1994. Vous voyez, ces, ces trois exemples montrent un truc. Hein, euh, en regardant juste ce, ce court extrait, hein, ces petits échantillons du spectre médiatique, qui s'étalent du satirique au conformiste, de l'alternatif à l'institutionnel, et du euh, libre au verrouillé, eh bien, euh, la dualité n'est pas une personne. Quand le Média a été fondé par, entre autres, Gérard Miller, qui ne cache pas sa sympathie pour l'actuel Mélenchon, et euh, Sophia Chikirou, ancienne d'IRCOM de Mélenchon, il fallait pas s'attendre à voir débarquer le nouveau Valeur Actuel ils ont dit qu'ils feraient de la place pour que s'expriment des opinions librement. Et moi je l'ai vu se faire, hein. il y a eu des programmes de débat, il y a eu des discussions, il y a eu un sujet où j'ai vu une ex-ministre PS qui prenait la parole et qui discutait avec un insoumis qui prenait la parole et un NPA qui prenait la parole. Donc euh, ça veut dire qu'on va, selon les critères actuels, de l'extrême gauche jusqu'au centre droit avec le PS. Hein. Donc il y a déjà plus d'altérité d'opinion euh, qu'on n'en verra jamais dans les colonnes de Rivarol. Hein. Mais bon, bref. Tout ça pour dire qu'il n'y euh, a jamais euh, de neutralité parfaite, il n'y a jamais d'objectivité absolue. Euh, moi je pense qu'on peut critiquer les journaux, tous les journaux, et je pense qu'on peut critiquer les journalistes, tous les journalistes. Encore faut-il que la critique soit argumentée sur quelque chose de construit, il faut qu'elle soit présentée sans se parer des atours d'une objectivité et d'une neutralité qui en réalité n'existent pas dans le journalisme. Sur le, sur le point de départ, Audrey Signeux a-t-elle été violemment écartée, comme elle le prétend ben, À y regarder de près, on dirait bien que non. Ça sent un peu le pétage de câble euh, et l'ambition personnelle satisfait de cette histoire telle que moi je l'aperçois. Et ce que je comprends de tout ce foutoir, euh, c'est que depuis le début du journal du Média, en fait, elle servait un peu à tout le monde un sourire de façade. C'était pas un sourire pour dire « youpi, je suis contente que ce média alternatif existe », c'était plutôt un sourire pour dire « youpi, je suis le PPDA de la gauche ». Et en ce qui me concerne, c'est nettement plus grave ça. Euh, c'est grave de faire semblant et de mentir sur ses intentions quand on prétend présenter un journal qui fait, qui dit qu'il va faire les choses autrement que les autres. Parce que les autres, c'est ça qu'ils font. Ils passent leur temps à travestir leur parti pris en se prétendant neutre. Après, autre question. Le média est-il proche des idées des insoumis euh, Là, il n'y a pas photo, mais il y a une raison pour ça. Et c'est d'ailleurs euh, pour ça hein, qu'il a reçu le soutien d'autant d'individus comme moi. C'est que, je porte une petite précision pour bien qu'on se comprenne, c'est pas pour que le média dise la même chose que les insoumis sur tous les sujets que je lui ai donné des sous, c'est pour qu'il soit libre de dire ce qu'il veut, mais qu'il dise autre chose que ce que disent tous les autres. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on a assez de présentateurs, assez d'éditorialistes, qui pissent dans le sens du vent dominant depuis des années, et ils nous répètent tous sur toutes les chaînes que la crise c'est la faute des pauvres, les services publics qui ne marchent pas c'est la faute des fonctionnaires, le chômage c'est à cause des chômeurs. Bref, qui passent leur temps à nous répéter que les responsables politiques et gouvernementaux n'ont absolument rien à voir avec le fait que le pays entier part en sucette. Hein malgré tout le pouvoir qu'ils ont, malgré le fait qu'ils sont mandatés pour s'occuper de ces soucis, ils n'y peuvent rien les pauvres. Donc euh, moi j'estime pour ce qui est de ne pas pisser dans le sens du vent, bah avec le média, le compte est. Hein. Dans le, le journal télévisé du Média, on parle de l'Afrique, on parle de la montée des droites en Europe, on parle de la détresse des vieux et des travailleurs des EHPAD, on tient des propos critiques vis-à-vis -vis de la Macronie, on tient l'agenda des luttes sociales, on rappelle des dates importantes de l'histoire de ces luttes sociales et des progrès humanistes. Enfin bref, les gens du Média ne sont pas à genoux et béats d'admiration devant Manu Ier. Et, et c'est ça qu'il nous faut, c'est ça qu'on attend. D'ailleurs, en passant, il faudrait peut-être que les gens qui sont embêtés parce que le média a un discours d'opposition à celui du pouvoir en place se rappellent que, dès le début, le média a annoncé vouloir faire autrement que les autres. Et on se souviendra alors que les autres, c'est par exemple le BFM TV, propriété de Drahi, un pote de Macron, TF1, propriété de Bouygues, un pote de Macron, France Télévisions, télévision d'État dont le président est nommé par l'Élysée. Et on peut en empiler des couches comme ça, parce que la plupart des médias à couverture nationale ont tout intérêt à plaire au gouvernement et ne se privent pas de le faire, donc ils flagornent, ils lèchent tout ce qu'ils peuvent, qu'il s'agisse de flatter Macron, ou avant lui Hollande, ou avant lui Sarkozy, etc. Donc quand la principale force d'opposition politique du pays, donc la France Insoumise, s'oppose à Macron, c'est un peu logique qu'un journal qui va dans le sens inverse de ceux qui cirent les bottes du président, bah, qui tombe régulièrement sur les mêmes conclusions que la France Insoumise, c'est logique. Au moins, en plus, le média ne fait pas semblant d'être neutre. Quand ils disent que le gouvernement fait de la merde, ils ont le bon goût d'expliquer pourquoi. Alors on peut être d'accord ou pas d'accord, mais moi ça me semble plutôt sain comme manière de faire. Donc pour en revenir à l'affaire, et pour terminer là-dessus, moi ce qui m'a le plus gêné, c'est qu'en fait, je me suis laissé aller à la réaction rapide, je me suis laissé attraper par le buzz. Donc en tant que socio, j'ai fait une proposition qui, à bien y réfléchir, était trop exigeante, mais pas dénuée de bon sens, je pense. Cette proposition, c'était qu'on stoppe tout, ça c'était trop, euh, pour diffuser une émission spéciale de débat qui mettrait en scène, euh, en, en présence plutôt, euh, la plaignante, donc Audrey Rossigneux, et puis bah, ceux dont elle se plaignait, avec euh, un arbitre qui serait euh, valable et non impliqué, et moi je pensais à Daniel Schneiderman de Ressurimage. je voulais qu'on puisse sortir de la crise par le haut, en montrant, en, en passant, que le média était suffisamment carré, et suffisamment clair, pour ouvrir ses portes aux regard scrutateurs des autres, pour assumer ses éventuels manquements, et euh, s'améliorer du coup euh, avec une opération de transparence. Alors ce qui a eu lieu en termes d'explication, moi j'ai trouvé que c'était pas vraiment à la hauteur de mes espérances, mais c'était déjà bien mieux que rien. Parce que dans un média classique, quand ça merde avec quelqu'un, bien souvent, ça donne que très rarement lieu à une explication de texte. Là au moins il y en a une. Après, bon je reste persuadé qu'il reste encore nécessaire d'avoir une émission comme celle que je propose, euh, pour que les sociaux et les autres gens que ça intéresse puissent se faire leur idée, euh, on va dire en toute conscience, en écoutant chacune des parties en présence, et pour qu'on puisse en même temps se dire, voilà, comédia, que bah, quand ça merde, on ne fait pas comme les autres, et on ne prétend pas que tout va bien, on accepte frontalement d'aller à la critique, le but du jeu étant peut-être de se prendre une claque ou deux, mais en tout cas d'en sortir grandi. Donc euh, peut-être que ça aurait lieu, moi ça me ferait plaisir, euh, Daniel Tederman, si vous écoutez ce truc-là et que ça vous paraît intelligent, bah, voilà, c'est mon idée. Mais bon, au-delà de ça, il faut surtout, je pense, s'attacher euh, aux choses fondamentales. Par exemple, est-ce que oui ou non, le média produit des contenus de qualité Est-ce que oui ou non, on entend et on voit sur le média des sujets que les autres médias survolent ou négligent Est-ce que oui ou non, le média fait correctement son travail d'information sous un autre angle euh, Parce qu'en fait, c'est ça qu'on lui demande aux médias, euh, nous les sociaux, puis d'une manière générale, les gens qui veulent autre chose que le que, que, voilà, que, que mainstream. Parce que, bon, de vous de le dire comme ça, si vous qui m'écoutez en ce moment, vous êtes quelqu'un qui travaille au Média Mais en réalité, votre personne et vos états d'âme, on s'en tape en fait. Ce qu'on veut, c'est de l'info qui ne donne pas l'impression d'être passé par le ministère de la Vérité, ni sur les genoux de beau papa Macron avant de nous être servi. Et sur ce point-là, moi, mon opinion est faite. Je ne regrette pas de financer le Média, je ne regrette pas de financer ce contenu, parce que ce qui est produit et ce qui est présenté, et que ça a été présenté et produit par Rossigneux ou par ma mère ou par Kirpak ou par tous les autres, qui soient encore là ou qu'ils soient partis, pour moi, c'est à la hauteur. Et en fait, c'est tout ce qui compte. Donc là-dessus, vous qui me regardez, moi, je vous encourage à vous faire votre propre opinion. Et puis en attendant, je vous dis à plus.